Eh bien bonjour à tous et toutes, pour l'épisode 2 de KTM voilà. 35. Voilà. Très belle intro. Ouais. Euh, tu devrais être intro maker hein, d'ailleurs. D'ailleurs avec un petit peu trop d'avance. Intro. Non mais non mais de toute façon il faut les, faire, faut, les faut les enchaîner parce que sinon euh, Sinon euh, ça fait pas ouais. exactement 20 minutes, D'accord. P n'est pas augmenté par contre, je tiens à le dire De quoi Bah euh, du truc On a le droit de miner comment Tout droit tout droit Ah dis-moi. Ah il a fait son premier épisode Allez, Allez. mec, euh, on a l'enchant C'est Ouais j'ai ai faire une casse Ah bah nice Comment OP mmh. J'entends de la lave là mais je la vois pas On paye respect, ça rend trop drôle. On faire comique. Moi je vais prendre un peu plus de, de fer ouais, pour avoir des levels parce que c'est fire directement, c'est ça Avec 5 bouquins euh, 5, le... ouais, 5 euh, levels c'est fire 5 direct. 000, je crois. Ouais. Pour un breaking avec, ouais, a priori. C'est déjà pas merdé, ça, 100% ça. euh. Oui, enfin des fois moi je l'ai pas eu. Oui, moi aussi je l'ai déjà pas eu. Un, eu... Un spawner. Tu peux avoir un livre La, squ la squelette Mais bah, tu peux fermer les flèches <rire> Bah non Bon je suis un branleur oh. J'ai une pomme d'or dedans c'est cool. Ah bah ça va Est-ce qu'il y a les chevaux mmh, Oui Et bah j'ai deux selles. Tu en a les armées qui a moins une bosse, même Bah oui Wow wow wow wow wow j'aime bien ces caves moi j'ai rien je mine vers toi je suis à 100, 200 oh là là j'adore les caves comme ça putain c'est vrai mmh. ah oui j'ai l'impression d'avoir des caves d'ultra mec c'est vrai ah oui c'est toi x-ray qui t'a aidé les trouver ou se passe comment ah non c'est le talent c'est Finder, me dire bon, du coup vu euh, qu'il y en a plein mec j'explo pas les, euh, les premières et genre j rate plein de choses j'ai raté plein d'or Comprendre euh, C'est mignon, mais il y a deux qui est hein. tu Il raté du diamant aussi. Ça me rend tes préjudices par contre. Je pense. Il oui, y a des Allez, gens, deux, euh, trop... deux qui fort. Ouais, je suis au courant. Non, non, mais pas trop bien en vie. Il y a Final et il s'en va les couilles. Ouais, oh, c'est vrai. Archer, c'était pas un mec super chaud à l'arc, mais genre il y a. 2 ans je crois Et super chaud ça c'est oui, du de chiant à explorer mais qui peut ramener beaucoup moi je suis la plus ouais. chante games je viens de trouver un filon de trésor là, euh, je crois. la plus chante je répète oui, ouais, t'as okay. quoi une pomme d'or hein t'as quoi une pomme j'ai de quoi en faire une seule dire clochard. Je tourne à la chute. Je oh, j'ai faire une d'explorer par là, je vais retourner dans ma sensibilité Et cave de la moelle T Ouais je sais pas si je vais prendre tout l'expé parce que ça va être vraiment long. Bah ça pourrait te servir. Dans tous les cas tu vas devoir tout prendre alors.. Euh... Ouais mais j'en en laisse tu vois parce que. Pour me refaire d'XP etc, ça ira moins vite en plus. pas plus rapide pour enchanter dans ce cas-là. Euh, what, je suis sous un lac de lave, t'as explosé et t'as mis du bois sous un lac de lave Euh, non. Je crois que je suis dans le cave avec quelqu'un. On va revenir. C'est quelqu'un qui te porte préjudice. Si, il y a du bois là. Tu, tu explores du... avec du bois Non au début j'ai avec du bois mais j'ai arrêté bah couchons euh... je sais plus du tout y'a une faille ou pas non. Euh, oui y'a pas en fait ya moyen que ce soit ma Et... oh, mais, bah, putain, on est pas très loin points. alors ouais, possible. Et cool, il y a encore chopé de l'or c'est cool ça y'a masse redstone je prends pas la redstone euh... Euh, si je prends la redstone enfin, j'en ai pas pris beaucoup parce que là c'était les caves Bon là c'est juste à dire. Okay, Et le PVP on a combien de temps on le PVP 4 minutes, on s'enchante ou pas oh Ouais ouais j'arrive vers toi T'as dû faire un rab Oh la la la la la le cave Oh là la ça ah, la quoi, tu tu quoi. Oui, j ai, j ai la la la la la la la la la la la la la la la c'est la la c'est la c'est la la la la tu la pas la bon, pas la pas la la la la la la la pas la pas la pas la la Oh oh C'est bon, je sais ce que j'ai oublié ce matin. Oh okay. Je suis pas allé au code, je suis arrivé à 10h30. Oh je te vois, beast. Oh, d'accord, ben, reviens-moi. T'as beaucoup de fer ou pas euh, 21 Pas mal. Euh, mais faut, euh, euh, faut mine dans la direction. T'as trouvé le premier diamant enfin. dans la même direction. Parce que les diamants il faut spawn en carré dans la même couche. Euh, c'est euh, tu... pas du ce... tout où il ah, est, mon diamant Ah, c'est une merde. Bah, bon, on prie pour en trouver d'autres alors. Plus tous les films diamant diamant du 3 mais... mecs. faire chier aller en chercher quand même. Alors, hop, hop, ouais, j'ai pas le lien, moi c'est fait Merde. Non, ça c'est pas le backpack, c'est le backpack, je vais mettre en slot 2. Par contre, euh, tac tac tac tac tac Je vais prendre les solde Merde, c'est vrai que le backpack c'est ça euh, Mets pas ta merde dans le backpack oh, tout porter hein, eh, je, te te, je, te, je te file ta selle Non mais mets le dans le backpack Vas-y go s'enchante maintenant, tant qu'on le peut T'as combien de, de pommes d'or et t'as de quoi faire une torche en diamant ou pas Non, gagnement en plus. Euh, pomme d'or, j'en ai 5. Hop, euh. bah j'en voudrais bien. 3 livres en rap, tu vas te démerder. Ah, have fun. Parce que je me rappelle à chaque fois que je regardais tes petits yeux à chier, t'as même une pomme, Bichard oh, Ouais, j'en ai qu'une, mais sauf là... c'est. Sauf que là, euh. Je m'étais pas parce qu'on est en ktm et je veux pas Mais en fait c'était en ktm, hein. fire Aspect, C'est vrai Ah oui mais c'était au moment du fight là j'ai vraiment 14 or J'ai qu'une Et Fire Aspect aspect hein. C'est vrai Oui Ah mais t'as fait des vidéos hein Oui Dès le premier coup Oui okay, j'arrive On va trouver une autre cave euh, Ah au final le euh, pp dans 2 minutes hein. Alors, hein. pas le problème. Moi, je m'en fiche Pas le temps. Pas le temps de niaiser. Par contre, je vais faire une épée en fer. Euh, pas utilisée pour la fire. Peux-je fais du P2 en fer ou. Allo Du P2 euh, Oui, P2 non, en fer. Non, non, non, fais pas encore. J'ai Sharpness 2. De... Ah, si, j'ai Fire, c'est bon. Nice. Sharpness 2 direct. Nice. Moi, j'ai au moins une Sharp T3 Fire là. Euh, t'as de, de l'or euh, Non, de l'or du... Ah bah c'est bon. Oh, J'ai T3 fire. J'ai T2 fire. Si si t'as du P2 prends du P2. Mais mec tu me dis oui, de prendre pas. du PD non Mais je sais pas. On doit faire des short Cut là-dessus ou pas Euh. Oui. Mais il a, fait, il a fait pas maintenant Enfin, tu, tu vas surtout la récupérer sur des gens en général, mais. Ah oui, suis pas de love ici C'est si, de l'autre côté. De l'autre côté. Ouh. Bah, de l'autre côté, je l'avais vu là là Ah oh Ça, je l'avais pas vu par contre. De quoi bah, -moi. Ah oui, mais je l'ai. Je, je suis... bah, bah, oui, bon, là, je l'ai clairement pas vu. Je suis dedans. Mmh. Je suis dedans. Venteur, j'ai du diamant. Sérieux? Ouais, ouais je, me faire... je cave comme une merde. Tu peux me faire des bottes? Je cave comme une Ah non, j'étais pas dedans là. J'étais sur celle à côté. Là. Ah merde, manque ma manquée... 6 Vas-y, j'ai pas le faire un peu. Ah non, je peux pas. J'ai de l'or. Ah, paye 2 mais prends oh, les level Ah, c'est vrai. Oh. Le oh. oh, ils sont sûrs que nous aussi on va se faire stouk. Et oublie pas que t'as des arcs, mec, qui est avec les enchants de connard. Wow, wow, wow. Wow, Dux. Dux, double de kill. Mec, avec les enchants de a, tu sais qu'on peut avoir punch et tout sur l'arme. Un flame. Richard. Oh, ouais, ouais, ouais. T'as flame Non, non, non. Pourquoi tu es flame. Non, mais c'est possible qu'on ait flame. Non, c'est pas possible. Non, je sais que c'est pas possible, okay. c'est bon, c'était une blague, une boutade. T'es vraiment pas drôle si tu peux me permettre. Parce qu'en fait, dans les... chaque KTM il y a minimum une équipe qui a flame. Quoi, il y a moyen qu'il y ait des mecs qui ont des flame Oui. Ça, du coup, c'est un poil chiant. Bah. Si on est bien stuff, non Enfin, sauf si c'est pas beau, mais. Le 4M, ça soit... On fait des proches protes ou pas Euh. J'entends des zombies là. Non, non, non. Sure. Non, non, non, on fera sur la partie en diamant, la partie en fer. Euh... C'est inutile. Ça c'est quelqu'un qui s'est suicidé dans la lave. Y'a pas des mecs là dans nos quais Non, non, euh, on va pas fight maintenant, mec. Y'a des, des mecs faire. dans nos quais, vas-y, go les il faut le faire. Et alors Bah faut le faire c'est de la merde un oh, zombie m'a foutu un coup oh, Fallait pas que j'utilise mon épée sinon je l'ai abîmé Char Oh sneak Ok J'ai oublié l'xp dans la face pour Prends le fer, hein, ça fait de l'expès. beaucoup d'xp Oui, oui. C'est ouais, ce truc est... qui est dommage pour pas qu'il y ait le, le nether, mais c'est ça une belle nether Pour l'xp ça aurait été OP au de ouf Diamant Combien Bah là j'en vois 2 T'as essayé la table d'enjeu de toilette 4 Ouais j'ai tout laissé là où, où t'as mis 4 J'ai eu froid a entendu miner par moi peut-être moi je suis pas sûr est-ce que je me fais des bottes ou pas Oui. Yay. Je vais explorer. T'es à côté de moi miss Ouais je suis côté de toi, je suis à 66 blocs de toi What J'ai entendu de, de l'eau C'est clairement pas exploré ouais Le reste une si tu peux me le permettre voilà C'est pas moi qui ai qu exploré Wow wow ok c'est clairement pas exploré ouais. T'as quoi Les lacs de lave et tout ils sont pas pris il y en a partout Ah oui, il y a de l'or. Bon, vas-y, je me fais des bottes. Okay. Par contre, j'ai pas de protection. Okay. Ah bah, j'ai trouvé ton donjon. Ton spawn. Est bon maintenant. Euh n'hésite pas, tu prends au minimum, le strict minimum c'est 2 sauts de lave et 2 sauts dans ton inventaire. Ouais je prends, je prends. J'ai déjà les 2 sauts de lave L'idéal, c'est que tu aies 3 sauts d'eau et 3 sauts de, de, de lave Sans abuser ce serait vraiment l'idéal Non non non, c'est ce que je fais en général Bon l'avantage c'est qu'il n'y a pas de rod du coup euh... Bon pas, je sais pas si c'est un avantage mais... Non, pas d'avantage et de l'or T'as moins de chances de te faire enculer sans raison quoi Mais t'as moins de chance de drop les gens aussi Oui Là si t'es un foulé devant toi mais bah là ce ça sera ce genre parfois mais qu'est-ce qui ça se passer quoi. Sauf si on a des boules de neige Ou des oeufs Mais bon fermer les poulets J'aime euh... pas je vais bien tenter les oeufs mais au bout du moment le plus. Hein pas bah, déconner les estroulons. Oui bah oui il faut faire une ferme à poulet avoir des poulets Par contre j'ai tous les. je reprends tout ou pas Euh. Ah diamant Ça dépend Euh filant de 8 Ah non filant de 7 jambes jambière J'ai pas de diamant, j'ai pas un diamant, désolé de ah, toute façon c'était mon objectif Oh, j'ai rien. Euh. j'aime pas te voir pour table de craft. Bon, est-ce que je prends un tout ou pas Enchant Ouais, ouais. ouais vas-y. Vu que t'es loin. Euh... Non, je fais une ou, oh, putain. Je fais une ou en diamant. T'as pas fait une ou en diamant, c'est peut-être pas. Un... Ah, j'ai un mineshaft. Ah, c'est pas le même. Si t'es couchon c'est pas le même quasi couchant en fait. Ah bah c'est pas le même. Donc go prendre. Ah merde. Il va descendre un couchance de à, comment dire, quasiment 100% qu de chance qu'il y dessus. Il descend il y a un coffre, et genre, il est tout cassé. Pourquoi tout est rassemblé dans le coffre comme ça, c'est bizarre ah, C'est-à-dire que quelqu'un a pris, non Non, non, non. Le, genre, il y avait du fer et tout. Genre, on avait les mecs qui prennent du fer mais j'avais avait de l'or à côté. Vous. Le mec qui l'a pris et c'était un gros débit. Ça je sais pas. Hein. Ah c'est possible C'est pas possible c'est sûr, il y avait de l'or à côté Et Razio qui fait du kill déjà C'est pas bon pour nous ça Je pense pas bon pour nous parce que... oh mais euh, qui dit qu'il a pas perdu ma scie là parce... Je viens de casser ma pioche en fer alors je viens de crafter une là. Non. Parce que tu gagnes 2 heal je crois euh, un kill Ouais c'est rentable Rentable euh, moins 420 287. J'ai trop de mec Le Minecraft, il faudrait il faudrait limite de l'aide pour l'espoir. J'ai trop de cave. Bonne couche. Ah bah en fait, je viens de trouver. Voilà, il est cave 11. On... Il est couche 11. 11 je une... viens soit de trouver tes cave, soit les caves de quelqu'un. Ah j'ai un spawner araignée. Euh, Venimeuse. Non, normal. Peut-être de dedans. C'est du fer. Comment dire que j'ai ma sort Sérieux Pas ma sort là. en fait c'est pour l'or quoi. C'est une manchette cochon. Ouais, ma sort. Et ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Ouais, le manchette qui couche 12, j'ai pas de dire. Euh... règle euh, du king. Ça, c'est pas, pas explosé. Si, si, c'est explosé. Ah bah, y'a de l'or, non, c'est pas explosé. A moins quelqu'un passe juste à côté. Oh, c'est possible. Genre, vu où il était l'or, c'est possible qu'il passe juste à côté. Pop, oh, pop, oh, pop, oh, pop, oh, pop. Oh. Bon, sinon, on a à la fin de l'épisode 2, on a toujours pas de partie en jams Là, si on a des et moi les deux parties en jams, ah j'ai et, et bot J'en ai qu'une C'est pas vraiment worse Surtout quand on est euh... en TO2 Encore de l'or En TO2 c'est chaud quoi J'ai encore de l'or que j'ai raté d'ailleurs En TO2 c'est chaud, on va voir on va se sortir du coup dans le prochain épisode l'épisode 3 ça va être l'épisode euh, où on va se préparer aux fights en général il y a peu de fights dans ce dans ces épisodes et j'ai dit dit c'est pas mal il ah, y a une partie il y a un pantalon enchanté c'est toi par terre ouais pas impossible d'aller sur mes traces T'avais oublié l'or un ah bah, j'ai mine shaft j'ai oublié, oublié, plein de trucs, je tiens à dire, mais si c'est possible que j'ai oublié les vidéos. Moi, en vue du fait qu'on a mais qu'il me faut les vidéos, t'as remassé les vidéos. Oh, ouais enfin, l l ouais, fin de l'épisode de les gars, à plus.